Salut Dédé, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez aujourd'hui on va faire une petite vidéo, cette fois-ci c'est pas sur les frelons eh, la période des frelons est terminée. ça va être une petite intervention sur des problèmes de rats dans un local poubelle d'une résidence eh, Je vous montre ça, je vais vous montrer le local poubelle, tout ce qu'il y a, j'ai mis en place un dispositif et je vous explique tout ça Hé Emile Emile J'ai trouvé un champignon Allez, ouais, je vous montre ça. Bon, ici, vous voyez, c'est une résidence avec plein de petits bâtiments de un étage. Euh, et les locales poubelles sont toujours en extérieur, ici. Là, vous allez voir que les gens ont mis un petit mot. Hein. Attention, nous sommes envahis de rat dans le local. Merci impérativement à tous les sacs poubelles, conteneurs. Ne pas laisser traîner, en fait. Hein. C'est normal. Donc quand on rentre dans le local, vous allez voir au sol, vous voyez, toutes les crottes déjà qui sont au sol. Donc le local en fait est envahi de rats. On va essayer de bloquer la porte. Donc c'est envahi. Il y a plein de crottes partout. Regardez au-dessus de moi, en fait il n'y a pas de plafond. Hein. Il y a, ben, il y a la, la toiture avec le bois. Et euh, si on tourne l'écran, ici ben, on a tout, tout les, toutes les poubelles en fait. Et là, ça donne une autre porte qui va donner sur l'extérieur pour sortir les poubelles quand les camions viennent chercher. Ah. Oh, oh. <rire> qui a trouvé du fromage et pas n'importe quel fromage de la tombe de chèvre fermière ça... donc ici on a tous les, les locales poubelles donc il y a des crottes partout ben, qu'est-ce qu'ils font les rats en fait hein ils viennent chercher la nourriture là vous voyez la poubelle comment elle est ouverte ben, ça c'est pas trop bon il faut toujours fermer les poubelles très important parce que les rats en fait ils viennent ici donc, je vais vous montrer un endroit où ils passent on va pousser la poubelle vous voyez ici j'ai mis une boîte à rats dispositif accroché et en fait cette petite gaine là, si vous suivez bien cette petite gaine, je ne sais pas si on va bien le voir mais à un moment il y a une trace noire vous voyez des traces noires sur le côté là vous voyez comment c'est noir ici là, cette partie là mais là ça veut dire qu'il y a du passage et pour moi les rats en fait ils arrivent par le toit ils arrivent par le toit là et ils viennent chercher ils font leur besoin depuis le toit c'est pour ça qu'il y a des crottes partout au sol donc dans le dispositif ben automatiquement, je mets une boîte ici, Voilà, il y a une boîte avec du poison, donc il y a la boîte en bas qui suit, même si je suis pratiquement sûr qu'ils n'y vont pas jusqu'en bas, en fait ils vont directement sur la poubelle, parce qu'en fait ce conteneur là est collé au tuyau. Donc ben, pour eux, ils descendent et ils vont chercher à manger. Il faut qu'on cuisine ça Mais comment est-ce qu'on va le faire cuire C'est ça la question Donc après, ben, qu'est-ce qu'on fait On met un autre dispositif euh, rongeur ici. Dans cette, cet angle-là, parce que moi, pour moi, j'ai l'impression qu'ils arrivent par là. Donc, vous voyez, une boîte à ras ici, une autre boîte à là. Et en fait, quand on est un peu plus près, si vous regardez bien au sol, voilà, il y a des petites crottes. Il y a des petites crottes, il y a un petit chemin. Et pour bon, moi, ils arrivent de cet angle-là, et après, ils vont monter sur les poutres, pour les faire leurs besoins et tout ça. Donc, si vous regardez bien ici, vous voyez, un peu de nourriture. Euh, on ne le voit peut-être pas aussi. Et au sol, vous voyez, un orange et une carotte. Et toutes ces petites feuilles-là, ben, ça vient d'un arbuste qui est à côté. Donc on ira voir dehors. Donc vous voyez, les, petits, les petites boîtes ici. C'est de ne pas arrêter de tourner pour obtenir un bon fumage bien régulier. L'orage se rapproche. Et Rémi, tu crois pas qu'on devrait s'éloigner un tout petit peu ah donc là, on est de l'autre côté, on est côté de la rue. Euh, vous savez, c'est le local poubelle. La porte, il y avait une porte qui donnait sur l'extérieur pour sortir les poubelles. Euh, elle est fermée à clé, donc j'étais obligé de faire le tour. Je vais vous montrer où j'ai mis la, la boîte à rats et pour moi, où ça arrive. Vous avez vu, dans l'angle où il y avait les deux boîtes, je vais vous montrer où on est de l'autre côté. Ouais, là, on est de l'autre côté, donc c'est la porte qui est fermée à clé. Et ici, j'ai remis une boîte ici. Et en fait, là, dans cet arbuste-là, on a ils arrivent là. Donc les rats, ils peuvent arriver de la rue, hein. ils peuvent arriver de n'importe où. Vous voyez, là-bas... Euh, euh, juste ici, il y, y a une, une, une bouche euh, puviale, donc des rats pour ressortir des égouts. Et en fait, ils vont passer ici. Ils vont se servir de cet arbuste pour grimper sur le toit. Et après, ils rentrent dans le, le local et La porte ouverte. Alors pour moi, là, c'était l'arrivée de l'extérieur par l'arbuste. Et les rats arri arri arrivent par l'extérieur. Et euh, du coup, ils ne vivent pas dans le local poêle. en fait. Déjà, on voit souvent les rats le soir. Le soir, quand c'est calme, en fait, ils voient souvent les rats. Donc pour moi, ils nichent pas ici, ils viennent juste chercher la nourriture sur leur co-nourriture et ils nichent en extérieur. Donc ben, le but, c'est de mettre du poison et que petit à petit, ben, il y a moins de rats. Donc vous avez vu euh, une chose que je vais vous montrer aussi, c'est que, très important, vous voyez là, la poubelle est mal fermée parce qu'il y a trop de poches et qu'il y a d'autres conteneurs, vous voyez comme ça là, il y a d'autres conteneurs vides où ils auraient pu charger. Donc les habitants, il faut qu'ils fassent attention à ça et qu'ils faire en sorte que ça ferme. Plus les, les, les poubelles sont fermées, moins ça donne envie aux rongeurs de passer. Mais il y a un autre endroit où ils peuvent passer car le canton fermé. On voit que celui-là il est bien fermé. Mais si on regarde à l'intérieur, tout au fond là, juste là, vous avez un trou. Et en fait, ce trou, ça, ça sert à quoi Ce trou, ça sert que quand les gens ils font le nettoyage des, des poubelles, en fait, ils, ils font au jet d'eau, hein, et la poubelle se remplit d'eau. Et quand c'est trop rempli, en fait, pour la renverser, c'est dangereux parce que c'est lourd, et on peut se faire mal au dos et tout ça. Donc il y a toujours ce petit bouchon pour des les euh, gros conteneurs comme ça, pour, pour immeuble. Euh, il y a un petit bouchon, il suffit d'enlever le bouchon, et l'eau part. Et souvent, les gens ne remettent pas le bouchon. Et c'est comme ça que les rats arrivent par-dessous et montent. Euh, poubelle pour une personne, pour une maison, il n'y a pas de bouchon. C'est bien fermé, et bien les, les rats ne peuvent pas rentrer. Jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à ouvrir le couvercle. Mmh. Oh, il faut que tu goûtes ça C'est oh, un léger goût de, de brûler, c'est fondant, c'est pas vraiment fumé, ça a une certaine... Ah, C'est plutôt... Tu vois, genre explosif, oh, quelle sensation. T'es pas d'accord Comment tu... Euh, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que ben, c'était pas des frelons, c'était de la dératisation. j'ai essayé de faire différemment, on est hors saison frelons, donc ben, on va essayer de faire des petites vidéos, il y en aura moins que d'habitude, mais on continue comme ça, allez à bientôt les deux. gros bisous. Quoi, t'es pas abonné à des défrelons Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve.